famille de professionnels. Le reste, vous le verrez, sont des jardins privatifs Alors à droite vous voyez une culture un petit peu particulière. Donc c'est pas vous qui allez ça oui, c'est une... bah, Bravo C'est pas une raison suffisante pour dire que c'est une parce que tu reconnais du non, Écoutez, On il a dit pas pas la bonne réponse hein. C'est quoi Du Pour faire la bière oh. Bien, Tu vois, le 37 euh... dit... oh. <rire> <rire> le de hamac. <rire> le de hamac, oui <rire> C'est beau ça, regarde La petite entrée perso ouais. alors à droite vous avez une culture ô oh, combien fleurie hein, messieurs dames puisque l'association organise un concours le concours ah, des berges là. fleuries alors évidemment là il y a la médaille hein. il y a le boulot là oui. c'est magnifique hein. ah, oui, oui. Il y a des fleurs beau, hein hey. Alors, on va rentrer dans le site des ortillonnages, un petit peu plus loin sur la gauche. Là, on est encore sur la ville, des voitures, les électriques. Dans le site des ortillonnages, on ne peut se déplacer qu'avec une barque, messieurs dames. Et il n'y a pas d'électricité et il n'y a pas non plus d'eau courante, messieurs-dames. Bah, la rame. Hein. Alors, on circule ça. sur un canal public qu'on appelle un rieux. D'ailleurs, on peut trouver d'autres embarcations, la preuve. Et vous verrez, tout le long du parcours, des petits pas, canaux non. à gauche et à droite qui sont plus de train On appelle des... Regarde, regarde ce qu'il se passe, C'est les personnes qui doivent, les ouais. enfants qui non Non, on Non, vous non on est passer. avec Yannick Le garde de <rire> France <Franchement. Franchement. rire> picard Merci beaucoup, monsieur. <rire> <rire> bonjour à Bonjour à Yannick. Hein. Oui. Alors le site est alimenté par le fleuve La Somme certains... et une rivière coule Un poule d'eau Ah oui, c'est un héron, euh, héron. Ouais, ouais, ouais. Ah, les Un héron au fond Héron, petit pétapon, ouais. que fait-on Et on aura une autre très très poissonneuse D'où la présence des héros cendrés, animal protégés On va retrouver le gardon Le brochet, la perche, le centre, l'anguille de mer alors on n'aura pas la truite, hein, messieurs dames, parce que le courant est trop faible. Mais, comme on a du courant, messieurs dames, eh ben on n'a pas le moustique. On n'aura pas la tchikoukoun C'est encore une différence d'ailleurs, messieurs dames, avec les marais poids de vin. Qui eux ont une eau stagnante. du poisson messieurs dames on a aussi un animal qui nous embête un petit peu hein. il était là avant nous tout respect. il a fallu s'adapter à sa présence le rat Le rat musqué alors il rentre dans les galeries les berges pardon il creuse des galeries et il écroule les berges alors les anciens l'ont piégé pour le consommer très bien mais comme ça béboule comme un lapin et nous avons 300 hectares on n'arrivera pas à voir là-dedans comme ça. Ah bah t'es pas perdu, toi La chasse est strictement interdite dans le site. Nous sommes au centre-ville. On n'a pas sorti une calèche ni coffre ici. Alors vous verrez, on a trouvé enfin un remède. Je prendrai le temps et je vous expliquerai. Vous avez vu la qualité de la terre, surtout, hein? on a une terre brune. Assez riche. voyez, les anciens pour protéger les berges ils mettaient une tôle une planche mais tout ça ça sert à rien le rat il n'est pas fou il va pas rentrer quand il y a une tôle mais la végétation qui est derrière ça pousse ça pousse ça écroule la tôle comme à droite ça crée des ouvertures le rat s'engoutre dans l'ouverture et il creuse des galeries